Maintenant que nous comprenons mieux comment chercher et analyser de l'information en provenance de notre interlocuteur, demandons-nous ce qu'il convient de faire de l'information qui nous concerne. Vaut-il mieux la partager Ou au contraire, aurait-on plutôt intérêt à éviter de transmettre à notre interlocuteur de l'information Les réponses que les experts en négociation donnent à cette question sont diamétralement opposées Suivant que la négociation se déroule dans un contexte distributif, où les négociateurs poursuivent des objectifs mutuellement exclusifs, ou dans un contexte intégratif, où une possibilité de gain mutuel existe. Dans un premier cas, le contexte distributif, les experts vous recommanderont de suivre la règle du silence et d'en dire le moins possible. Dans le deuxième cas, le contexte intégratif, le partage d'informations sera au contraire considéré comme un atout La réponse à la question du partage d'informations peut donc en partie être déterminée par le contexte. Une autre façon de travailler, selon moi, ce n'est pas de considérer le partage d'informations comme un tout ou un rien, mais de faire varier la réponse à cette question en fonction du type d'information auquel on s'intéresse. Nous avons à plusieurs reprises évoqué la distinction qui existe entre les positions des parties et leurs intérêts sous-jacents. Cette distinction est également pertinente lorsqu'on évoque le partage d'informations, et plus particulièrement lorsqu'on s'intéresse à la qualité de l'information qui est partagée. Partager avec notre interlocuteur de l'information sur nos positions est risqué et dans les contextes les plus compétitifs, vraiment peu recommandables. En effet, lorsqu'un négociateur partage ses positions avec son interlocuteur, comme par exemple lorsqu'il lui dévoile son point de réserve ou son point d'aspiration, il prend le risque que l'interlocuteur exploite l'information transmise à des fins opportunistes, ce qui pourrait réduire substantiellement nos bénéfices. A contrario, le partage d'informations concernant les motivations sous-jacentes permet d'ouvrir la porte, comme nous l'avons vu, à la mise en place de stratégies de résolution de problèmes qui sont plus coopératives, comme l'échange de bons procédés, ce qui permet d'accroître le gain mutuel des parties. Attention cependant, ceci ne vaut que si les motivations sous-jacentes impliquent autre chose que le simple intérêt personnel. Si vous communiquez des motivations qui sont liées strictement aux intérêts personnels, ce sera perçu par le négociateur adverse comme un comportement qui est certes très honnête, mais pas franchement malin, qui serait assez stupide pour dire à l'autre que la seule chose qui l'intéresse finalement au travers de la discussion, c'est de se faire un maximum d'argent ou d'accroître substantiellement son propre pouvoir. Sur ce dernier point, des experts renommés, comme Daniel Druckmann et ses collègues, par exemple, ont pointé le fait que les dirigeants cherchent souvent à justifier l'utilisation effective de leur pouvoir en se reposant sur des principes moraux universels. En somme, ce qui importe vraiment dans le partage d'informations, c'est de concentrer ses efforts sur la communication d'informations de qualité, des informations qui sont susceptibles de permettre le développement d'accords intégratifs au travers desquels les motivations mutuelles des parties peuvent être satisfaites simultanément.